Bonjour, mesdames et messieurs, c'est YKZRIS. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis Calmos comme d'habitude. Je compte sur toi pour laisser un gros pouce bleu, d'être abonné et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va réagir à une chanson de Ezel. Ezel, Vision Crow. Ezel, c'est un mec que j'ai jamais entendu. J'ai jamais écouté ces chansons. C'est pour la première fois que je l'écoute. Je ne sais pas de quoi elle est capable. Donc, commençons cette vidéo. Ça commence avec la pub. Oh. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. C'est la chanson ici. Cette chanson, j'ai déjà entendu ça trop sur TikTok. Je ne connais pas les titres en fait. Continue. Mmh. Wow! Oh, oh, oh, oh, oh. oh je, kiffe. je kiffe les beats Les beats <c país> Ça kick je kiffe grave les grosses caisses Et là son beatmaker c'est un bon Il assure J'aime sa voix Parce que la voix Ce type a, a une voix vraiment Top <claqué> Je ne viens attendre pas, en fait. Je ne viens attendre pas. Il a commencé calmement. Voyons d'abord. Et où est-ce qu'il va plutôt? Wouhou! Wouhou! Vous en avez entendu ces beats Vous avez entendu ces mecs. Il assure ces mecs assurent top des tops. Il assure des ouf. Il assure ces mecs. C'est un mec à suivre. C'est un mec à suivre. donne envie d'avoir des logs <rire> cette <rire> chanson me donne envie d'avoir des logs pour bien bouger pour bien pour bien pour bien pour bien switcher tout le monde bien soigner <rire> c'est c'est mec il assure <médiculé> Visite <rires> ce mec est un fort Il est tarpin, fort. Il est Tarpin fort Il est un peu fort Il a sur des ouf. Il assure sûr ce mec Il a ce qu'on appelle Il a un flot de malade C'est tu un malade mental Continue C'est <rires> Bien, quand même. les beats les beats est bien fait les beats est bien fait les top là ah, c'est mecs c'est un bon c'est un bon il assure des ouf il assure il met des patchs ah. je sais pas comment l'expliquer mais il a un don il tape, tape un peu fort. Il est fort, ces mecs. Il est fort. Il est grave fort. Tu écoutes juste l'instrumental, tu as envie de bouger. Tu as envie de te lâcher. Tu as envie de swing. Tu as envie de... Tu vois, le délire ou pas Tu as envie de... Ah, des des danser des bouger des... Ezel, Ezel c'est un bon. Je vous assure, Ezel c'est un bon. Les beats écartent. Lui-même il rappe tarpin, tarpin fort. C'est quelqu'un, hein? je ne sais pas. Hein? <rire> c'est pour la première fois que je l'écoute. C'est un mec qui tique. Les beats te donnent envie de danser. Les beats te donnent envie grave de danser. De, de bouger. Il est fort. Il tape tarpin fort. Il rappe tarpin, tarpin fort. Il kick. Et puis là, une voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous, écrivez en commentaire, allez me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, laissez un gros pouce bleu, n'oubliez pas surtout un gros pouce bleu, de vous abonner aussi, n'oubliez pas de vous abonner et Grouchous, à la prochaine. Bli